Merci, merci à WeShare uh, euh, de, de, de commencer à 2 heures. En fait, j'adore ce concept, à 2 heures de l'après-midi. Je suis vraiment très, très content de, de vous rencontrer tous et d'être ici euh, et de, de, de parler de, de toutes les choses euh, sur lesquelles on peut collaborer. Je suis vraiment très excité. J'ai voyagé toutes ces dernières années. J'ai essayé de m'intéresser aux crises euh, dans le monde entier. Bon, alors je vais reprendre les slides uh, okay. au début. So, now we got all the glitches out. Um, Donc, je travaille pour l'Institut pour uh, le futur. C'est un think tank de Palo Alto uh, uh, uh, qui. Palo Alto. qui qui s'intéresse à beaucoup de choses. On a instauré des, des réseaux de communication différents et on travaille aussi sur les questions d'énergie, d'argent, de prise de décision, etc. Et c'est une grande partie de mon travail. J'aime aussi énormément explorer les endroits, les, les lieux, et l'une de, me, de mes endroits préférés au monde, c'est en réalité euh, ici, à, à Paris. Euh, ce sont les catacombes, euh, avec des, des, des, des dizaines des dizaines de kilomètres souterrains que j'adore. Il y a un autre espace aussi que j'aime beaucoup, qui est à Cristania, euh, à Copenhague. Euh, J'aime, en réalité, voir euh, l'inspiration que créent tous ces lieux. Euh, J'ai aussi, aussi eu l'occasion de de me rendre euh, dans, dans plein d'endroits différents avec euh, beaucoup de gens qui créent des nouveaux espaces et qui permettent la collaboration entre des gens et des nouveaux projets. Euh, je suis aussi très intéressé par euh, les endroits qui sont euh, de, de, de, après euh, de, de, des grosses catastrophes à, où des gens se réunissent pour... Euh, euh, créer des nouveaux projets. J'ai commencé en réalité euh, dans un espace qui était un nightclub euh, où on a fait plein de projets, on a intégré du compostage. Euh, et plein de choses pour l'énergie et l'environnement dans un, dans un seul, seul lieu. Donc je vais vous partager un petit peu avec vous euh, des choses que l'on a fait euh, pour le, le jour national de la, de la piraterie civique. Un de mes exemples préférés, c'est Parking Day. Euh, à San Francisco. Et, en fait, euh, où les gens avaient un parc maître et au lieu de... Lorsqu'ils mettaient de l'argent, ça, ça permettait de, de construire un, un terrain avec de, de l'herbe, etc., du gazon, de, pour créer au final un espace vert. Et on a fini par... Euh, décider d'avoir une, une journée mensuelle du piratage civique qui rassemble toutes ces, ces initiatives. Là, c'est un exemple de ce que l'on a fait. On a décidé de principes fondateurs. On s'est dit qu'il n'y aurait pas de logo, il n'y aurait pas d'ego, tout le monde pouvait participer. On a transformé, la, par exemple, c'est une ancienne usine textile dans un espace communautaire où les gens peuvent créer leurs propres projets. On a organisé plein de projets. On a eu vraiment des centaines de projets pendant les 30 premiers jours de la vie de ce lieu. On a été euh, capable euh, dans ce lieu d'avoir toute cette diversité d'événements avec toutes ces choses euh, qui se passaient et avec euh, l'idée principale que si que les gens viendraient et construiraient leurs propres choses et donc euh, s'approprieraient le lieu. Là, euh, c'est un, de, un des exemples de la, de la vitre dans un, dans un espace à Barcelone, une école de design. Donc ça, c'est tous les lieux, en fait, euh, auxquels on a participé ou a fait des projets. Euh, on gère maintenant à peu près euh, plus d'une vingtaine de lieux dans, dans des dizaines de pays euh, différents dans le monde et d'appliquer tous ces principes de, de, de liberté et de communauté. Donc, et, et il y a un moment où je me suis dit que ça pouvait, tout ça pouvait s'appliquer à la crise des réfugiés. J'ai été en Grèce. Euh, des centaines de personnes, des milliers de personnes arrivent en Grèce et pour eux, c'est un espace de passage. Ils essayent d'aller en Allemagne. Et à un moment, en fait, le, le gouvernement grec a fermé ses frontières et ils ont, ils ont euh, obliger les gens à, à construire dans des camps, à, à, à vivre dans des camps avec euh, des situations, du coup, extrêmement complexes et, une, et des, des solutions complètement inadéquates. Les solutions de la part d'ONG qui étaient inadéquates, du gouvernement qui était inadéquate beaucoup d'ONG n'arrivaient pas à s'adapter à la situation. Donc tout euh, était euh, géré par des volontaires, etc. Les solutions du gouvernement, euh, ça a été de, de, de mettre des tentes, simplement des tentes militaires, etc., qui ne, qui ne correspondaient pas du tout à la, à la réalité et aux besoins. Donc on s'est dit qu'on allait demander nous-mêmes euh, aux migrants euh, ce dont ils avaient besoin et ce qu'ils voulaient. Donc on l'a fait avec euh, l'aide des réfugiés, avec des volontaires. On a eu des centaines de volontaires. Euh, la moitié d'entre eux viennent d'Espagne. De, de, Et donc on a aussi euh, eu affaire à des prestataires, à, à payer des prestataires. On a bien sûr euh, collaboré avec euh, les, les ONG mais, mais la, plupart, la plupart des choses euh, ont été faites par les, par les migrants eux-mêmes. Ils nettoyaient leurs espaces eux-mêmes, ils s'occupaient du lieu eux-mêmes. Et là, maintenant, c'est ce à quoi notre, cet espace ressemble. C'est toujours une situation très difficile, mais c'est beaucoup mieux que ce qui était proposé avant. Ce qui est complètement fou, c'est que euh, tout ça, ça nous a coûté beaucoup moins cher que ce que dépensent les ONG pour, la même, pour le même type d'organisation, loger des migrants. Euh, les ONG sont, sont, sont, sont des très grosses organisations et donc euh, les choses coûtent très cher. On peut vraiment faire les choses à moindre coût. Ce n'est pas seulement euh, en, en Grèce, ce genre de situation-là, c'est une photo euh, d'un photographe euh, britannique, euh, de comment ils arrivent à transformer, euh, et, et, et là, dans cet exemple, créer un pot de fleurs, par exemple. Il y a, en Grèce, il y a simplement euh, 70 mille euh, réfugiés, mais après ce camp là, euh, après ce projet, je suis allée en Uganda, euh, dans un endroit en, à la frontière du Sud Soudan où euh, un énorme flux de réfugiés arrive. On a des prédictions de à peu près d'un million de personnes qui vont arriver cette année. Et il y a des camps de migrants vraiment partout en Odinga. Ils accueillent les réfugiés de manière très différente. Les réfugiés peuvent travailler, ils peuvent se déplacer, et c'est un des endroits les plus adaptés par rapport aux réfugiés à l'heure actuelle. Et la crise humanitaire est vraiment très importante à l'heure actuelle. Euh, des, des, des dizaines de millions de personnes meurent de famine. Euh, là, c'est un exemple d'un d'un endroit qui s'appelle euh, Bidi Bidi euh, à Luganda. j'ai entendu parler de cet endroit et je me suis rendu là-bas pour, pour voir comment ils géraient leur leur truc. Et en quelques mois, euh, 300 000 personnes sont arrivées. C'est à peu près la, la, la population de Nice euh, d'un seul coup. Donc. Et, et là aussi, j'ai essayé de, de, de retransformer l'espace et de d'avoir un espace beaucoup plus adapté euh, pour les réfugiés, pour ces milliers de gens qui arrivent euh, en continu. C'est incroyable euh, parce que parfois, il y a vraiment 70 000 personnes qui arrivent en même temps et tous ces gens-là ont besoin, évidemment, de sanitaires, d'eau, euh, de douches, etc. Donc je me suis euh, promenée dans tous ces camps euh, pour voir comment les choses euh, fonctionnaient. Donc on sait avec, euh, par exemple, ce véhicule de... de euh, ce véhicule des Nations unies, on, on a pu euh, se déplacer et voir quels étaient les, les, les projets euh, qui étaient créés dans ces camps. Là, c'est l'endroit où, où, où je dors. En fait, je suis arrivée simplement hier ici euh, et j'ai pu, en vivant là-bas, en fait, vraiment euh, comprendre comment tout ça fonctionnait. Là, on est dans le sud de l'Ouganda. Euh, et ce camp-là, par exemple, existe depuis 59 ans, avec euh, des personnes de 12, euh, de 12 nationalités, euh, des, des gens qui viennent de partout, de toutes ces villes euh, ugandaises, des petites communautés, des grandes communautés qui vivent ensemble euh, tout le temps. Euh, voilà, là, c'est une photo de la capitale avec une organisation euh, un petit peu... Euh, Différentes. Au, en, en Uganda, enfin, enfin, en, de manière générale, en fait, on se rend compte que beaucoup d'attention est donnée à la crise des réfugiés euh, qui arrive en Europe, mais ailleurs dans le monde, euh, ce n'est pas, pas un sujet de premier plan là euh, c'est un exemple d'une d'une communauté qui est très très vulnérable qui qui s'organise aussi en camp en Uganda et qui s'organise avec des, des choses vraiment très très très très intéressantes ils utilisent du bio blockchain. Euh, plein de personnes les aident à faire plein de choses. Et vraiment, euh, ils, ils mènent des prototypes euh, hyper intéressants. Ils ont en fait décidé de, de, de, de recréer en fait une, une communauté entière à l'intérieur de, de notre camp. Et tout ça, euh, tout ça se, se passe absolument partout euh, en Uganda. Il y a des projets partout. Et c'est vachement important de d'essayer de, des nouvelles choses euh, partout. Et, et ici, en Europe, on commence euh, vraiment de, de zéro. Il y a un potentiel qu'on peut prototyper et il faut vraiment qu'on s'émancipe de toute la bureaucratie euh, pour mener à bien ces projets. Les réfugiés ont maintenant leur propre drapeau. Ça, c'est le drapeau de l'équipe de réfugiés euh, aux, aux Jeux olympiques. Il y, a des millions, il y a à peu près 65 millions de réfugiés dans le monde entier, et les prévisions euh, sont euh, incroyables pour les prochaines années. Ce nombre va euh, croître de manière incroyable. Il y avait donc, comme vous l'avez probablement su, euh, une équipe de réfugiés euh, aux Jeux olympiques. Et il y a beaucoup de nouvelles idées. Euh pour euh, pa créer par des gens qui s'intéressent à savoir comment est-ce qu'on peut gérer euh, ces prévisions, cette crise de réfugiés et le futur de tous ces gens-là. Les réfugiés, ce sont des gens qui fuient pour des raisons euh, climatiques, pour des raisons de guerre, pour des raisons de famine, donc il faut absolument qu'on trouve des solutions, qu'on prototype des solutions. Une autre idée, c'est Burning Man, par exemple, que vous voyez là, un exemple d'une organisation vraiment euh, très différente. Euh, une des idées, c'est, par exemple, de s'inspirer de Burning Man et, au lieu d'en faire un espace temporaire, d'en faire un espace euh, permanent, puisque Burning Man se construit et se déconstruit chaque année. Là, un autre exemple d'un building qui a été créé en 90 jours. Et la population de réfugiés en Grèce pourrait techniquement, en fait, vivre presque à l'intérieur de ce euh, bâtiment. Et c'est une autre idée que l'on doit vraiment explorer. Là, on a l'exemple d'un building, d'un projet. Je, je je suis très intéressée par les, les drones, la, la VR, etc., que j'essaie d'intégrer dans ces camps, de voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour l'éducation, pour gérer le, les emplois, etc. Même si, par exemple, il y a des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, euh, comment est-ce qu'ils peuvent développer des nouvelles compétences et il y en a de toute façon. Donc je suis vraiment, euh, vraiment un petit peu embêté euh, par rapport à ce que font euh, les ONG traditionnelles. En fait, euh, j'ai n'ai pas vraiment parlé de ça euh, publiquement, mais là, c'est un nouveau concept euh, auquel je m'intéresse qui s'appelle euh, Non-Go, euh, qui serait presque une euh, non-organisation, en fait. Euh, Non-Go, c'est-à-dire non-NGO, c'est-à-dire non-ONG euh, en français. Et donc l'idée, c'est de créer euh, une autre organisation qui permette à des gens euh, d'apporter de, des projets, d'apporter des idées à toutes ces, ces personnes de migrants. Et voilà, c'est un projet sur lequel je travaille en ce moment. Merci beaucoup.